laisse passer c'est un méga effort ah non il me laisse pas passer il est sur son téléphone bah oui grand classique j'ai très envie de disputer cette Fiat 500 et cette euh, Golf là bas devant le problème c'est que je m'apprête à faire exactement la même chose Pardon Polo. Bon si je peux le disputer parce qu'il a un A au cul et que du coup c'est-à-dire qu'il commence sa carrière de conducteur avec de très mauvaises habitudes. Ça va toucher, ils ont touché là non Ah non. Non il a touché tout seul. Je vais au Zénith de Paris mes amis, je vais vendre des t-shirts, enfin des t-shirts et tout ce que notre boutique contiendra mais je n'en connais pas encore le contenu, je sais pas ce qu'on va vendre Et euh, c'est un job, c'est pas mon boulot, mais euh, c'est un job que je fais dès que j'en ai l'occasion parce que j'aime vraiment ça, c'est sympa, c'est original et puis c'est euh, cool, franchement c'est cool euh, Là c'est un spectacle de Dark Queen, RuPaul's Dark Race hyper connu, il y a une série télé, ils font des spectacles Et donc je vais m'occuper de leur boutique sur cet événement C'est un boulot que je vais t'amener à refaire Dites moi si ça vous intéresse les coulisses de ce genre d'événement Comment ça se passe une boutique de concert et trucs comme ça je peux Alors je suis pas le patron de la boîte pour laquelle je bosse donc faut que je me renseigne S'ils si sont contre c'est mort Mais si ça les tente, je peux éventuellement m'arranger pour vous faire découvrir tout ça si vous voulez vous dire avant ça j'étais responsable sur la... la boutique de la tournée du spectacle pour enfants Peppa Pig et c'était franchement trop cool ça porte à rire je le comprends moi même j'en riais et mais franchement c'est un super taf ça m'a fait voyager hein. j'ai fait euh... j'ai fait plusieurs mois de casino de Paris je suis, le, tu suis le, dans ce cas-là, tu suis l'artiste avec qui tu bosses. Donc, moi, c'était Peppa Pig. Il y avait plusieurs mois de résidence euh, au Casino de Paris. Après ça, on a fait des dates à Amiens, Biarritz, Bordeaux, euh, Nancy. On a fait, on a fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait, Lyon. On a fait à Perpignan mais j'y étais pas je crois qu'est-ce qu'on a fait on a fait la Suisse, la Belgique, le Luxembourg oh, c'était vraiment stylé la vie d'artiste, sans les contraintes de l'artiste avec le plaisir de la boutique tu vois du merch, franchement la belle habita ouais c'est ça j'ai bien fait Qu'est-ce que tu fais là mon copain Ah bâtard je, je suis si fragile Plus flagrant délit, tu meurs là Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, bref, on n'a pas su se comprendre. C'est trop stylé ces warnings devant. Comment il fait Ou bon, alors avec son plus il fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je ne pense pas. Je pense qu'il a bidouillé la centrale, euh, je sais pas comment ça s'appelle, centrale clignotant. Bref, le petit boîtier électronique qui régit un peu le bon fonctionnement des clignotants sur ton véhicule. Et qu'il a sans doute 2-3 connaissances en informatique ou en électronique qui lui permettent de faire de son MP de rail... Un Christmas tree, un sapin de Noël. Moment tension des fesses. Ils étaient très proches d'un côté et de l'autre. Et comme je suis pas dans un esprit forceur, je mets pas de klaxon. Aïe, aïe. C'est lui ce klaxon, hein, faut le savoir. Le klaxonne de grosses voitures familiales comme ça, c'est en fait les motos de transport. Les jambes à l'air. Les bras à l'air. il conduit comme un trou de balle putain faut quand même être sacrément conne pour monter derrière un trou de balle pareil on est bien mieux à rouler en hiver sans tous ces petits kékés qu'on perd de la pluie et du froid on meurt par contre dès qu'il y a deux brins de soleil là ça joue les grandes personnes ça m'énerve je te jure tu t'achètes une paire de balls tu te prends un abonnement sur un circuit et tu fais les grandes parce que là tu fais pitié à mon gars Il m'a fait flipper. Il m'a fait peur, j'avais pas vu euh, au bord de la route lui. J'espère qu'il allait bien d'ailleurs. C'est un peu bizarre comme euh, endroit. Pour euh, flâner. Merde. se faire avoir ils sont rarement rouges ceux là il a failli se faire avoir camarade moi aussi j'avoue si c'était pas arrêté je pense j'aurais fait pareil j'aurais pas fait gaffe ou c'est du nord ici maintenant décidément dans cette région dès qu'ils a... Et qu'ils rallument un tunnel, ils en éteignent un autre. Par contre les amis, c'est 70 km. Pas 50. Allez. Oh, mais en plus, déjà, à 50 au lieu de 70, et il ralentit, en plus, il freine au moment de s'insérer. Mais on n'a jamais vu ça. Putain, madame, il faut faire des efforts, s'il vous plaît. Pop oh, pop, la road king ça je crois. Pépouse. C'est un cockpit d'avion le truc bien n'importe quoi cette gestion d'insertion de ma part là. je me suis mangé une méga pression pour le MP3 derrière pression du regard et donc du coup je ne savais pas qui était là en plus et donc du coup je me suis faufilé rapidement ici en interfile en voyant à peine le scooter qui arrivait derrière moi heureusement il était loin et sinon au rayon des bonnes nouvelles mes amis puisqu'il y en a juste avant de partir tout à l'heure j'étais en train de monter la vidéo de la semaine dernière et figurez-vous que pendant ce temps-là je me suis rendu compte qu'on passait tout juste le centième abonné et ça me fait plaisir, tard les fous comme on dit par chez moi, ça me fait vraiment très plaisir, vous imaginez pas ah oui, là c'est chiant ça me fait vraiment plaisir, ça croit petit à petit, on n'est pas pressé l'oiseau fait son nid à son rythme, faut pas aller plus vite que la musique et c'est chouette! Alors peut-être qu'à l'heure actuelle on n'y est plus, puisque j'ai la méchante tendance à gagner, perdre des abonnés. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop, Jaguar, Jaguar, mais tu fais quoi jusqu'au bout? Oh les Belges, c'est pas possible, je me dis pas qu'il sort. Si il sort, si il veut sortir. Oh mon dieu, oh mon dieu, si c'est exactement ça, il voulait sortir. Le périph', les gars, c'est un rond-point, d'accord De 40 bornes, mais c'est un rond-point. Donc si vous loupez une sortie, bah, soit vous refaites un tour, si vous avez euh, une heure et demie à perdre, soit vous prenez la suivante. Aujourd'hui, on a Waze, on a Google Maps, on retombe sur ses pattes en 10 secondes. Pff, arrêtez de mettre en danger la vie des autres juste parce que vous avez loupé une sortie, c'est quand même pas normal. Mais bon, pour en revenir aux abonnés, peut-être qu'à l'heure actuelle, on n'y est plus, Peut-être qu'on y est encore. Peut-être qu'on en a plus. Et c'est super chouette, ma foi. Merci à tous. Je voulais me chauffer en mode euh, je fais une vidéo sans abonnés, je sais pas quoi, mais j'ai aucune idée. Je suis pas très bon en concept. Enfin, si, j'en ai, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la moto. Mais voilà, on n'a qu'à dire que je me soumets à vos idées. Si vous avez une idée particulière pour euh, fêter les célébrer les 100 abonnés, eh bien, je vous écoute et je m'inspirerai de ce que vos petits cerveaux seront capables de pondre encore chaud là, Fiat 500, elle a fait un, un croisement serré. Ouais, oh, Il y a un big crash là. C'est le camion avec le Merco devant, le van. Oh, non pas du tout avec la polo. Ça va, ça a l'air léger, la polo n'est pas n'a pas l'air à mettre de derrière, ni devant, donc ils ont dû juste. Euh, il est à mort, faire par choc par choc. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, là, maman Il fait les choses en règle. Il a mis son petit clignot. Il a attendu de voir si on avançait ou pas. On n'avançait pas. Il est venu et puis voilà. Beni vici Et on est reparti. Lui c'est un cochon par contre là, le Volvo. Il force. Il fait une chaleur, mes mais pour oh, oh, oh, oh, le camion, comme il est beau, incroyable! C'était un truck américain, il était stylé. Hein. Par contre, comment il fait chaud, vous disais-je? Oh là là, en plus, mon casque il est noir, ça cuit. La veste elle est perforée, donc ça va à peu près. Le dos, je suis imbibé parce que j'ai un sac à dos. Ma vitre elle est pas teintée, donc là j'ai plus les yeux, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je sens qu'on va encore passer un été savoureux dans Paris. C'est pourquoi il va falloir qu'on s'arrache, mes amis. Oui. Encore. Décidément. Alors là, ça a l'air d'être juste en panne. Bien, bien, oui. Déjà que moi, je suis limite tordu en longeant la piste cyclable. Alors lui, il prend la piste et il passe le feu rouge à l'extérieur du feu rouge. C'est un dieu vivant. Quel plaisir cette place la nuit, sans rire Quel plaisir cette ville la nuit finalement <rire> Sans rire Bon, cette avenue c'est un peu constant, mais c'est pas grave. On a le temps... Je oh, crois si elle avait pu prendre le panneau dans la tronche pour la vidéo, ça aurait été pas mal. Un petit buzz. Chut pas le moins des gens, hein, je suis pas un vilain garçon. Un petit coup de pouce pour ma carrière. <rire> C'est pas désagréable Non pardon madame Mais regarde bien devant toi quand tu fais du vélo C'est très important, regardez bien devant vous tout le temps en fait Sauf s'il y a un bruit derrière vous Bah là vous regardez derrière vous mais vous regardez vite devant vous Parce que ça peut être une diversion S'il y a un monstre Et oui les amis Vous le voyez par vous même le retour du SV650 sur cette chaîne, ma moto amour, <rire> the first one, ça y est, après moult pépin et un changement de batterie par mes soins, on reroule avec le SV. En réalité, j'ai déjà roulé hier, mais la GoPro a eu un bug, donc on l'aura moins longtemps que prévu sur la vidéo de cette semaine. Mais bon, on l'aura quand même, et pour une fois, j'aurais tenu parole, parce la semaine dernière, je vous disais, ouh, non... Ouais, ouais, Qu'est-ce qu'ils foutent Je vais tenu parole puisqu'en début de semaine je vous disais que... Non c'est ça, c'est la semaine dernière, je suis disais la mémoire c'est monstrueux. En plus pour vous c'est encore plus ridicule parce que je me pose des questions au sein même de la vidéo alors que moi c'est sur plusieurs jours tu vois. Mais je vous disais que c'était la dernière semaine, la semaine dernière à bord uniquement de la Honda Rebelle. Puisque cette semaine revenait le l'ESV et, euh, et nous avions vu juste... C'est de la bécane ça. Et avec la chaussette par-dessus la chaussure pour pas l'abîmer. Donc à Paris que tu peux voir ça. On va faire un barouf. Incroyable. Ça, je l'aime mon SV mais s'il y a bien un reproche que je peux lui faire c'est le bruit. J'en fais pas du tout du tout mais genre euh, limite j'en fais pas assez quoi. D'origine hein, j'ai rien changé sur l'échappement. Je compte le faire mais pour l'instant j'ai rien changé. Et je le sens, je le sens qu'on m'entend pas, tu vois. Dès que je laisse passer un des oeufs comme ça devant moi, par exemple sur le périph, et eh ben ça change complètement la donne. Après ils sont tous en mode Chamonix, comme dirait euh, notre ami Youtubeur Lord Puma, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a la, si tu regardes leurs échappements, <rire> il y en a aucun qui a la chicane, le petit truc pour faire moins de bruit, ils sont tous en, je vais dire, échappement libre, mais je sais pas si c'est vraiment le terme, mais t'as compris quoi. D'ailleurs on dit que c'est ça qui est répréhensible par la police Le fait est qu'ils euh, sont tellement nombreux à le faire euh, que ça ne doit pas tellement être le cas Je m'inclus dans ce groupe puisque je réfléchis activement C'est pas que je réfléchis activement à changer ou pas ma ligne, c'est que je réfléchis activement à quel échappement mettre à la place de celui que j'ai maintenant en fait. Enfin, je réfléchis et je consulte ma banque aussi parce que t'as vu, je voudrais faire une ligne, quitte à le faire en fait et à risquer une amende, je voudrais le faire correctement. Et donc, allez, s'il te plaît, et donc mettre une ligne entière, sauf qu'une ligne entière c'est 1000 euros quoi. Un petit budget. Oui, mais bah toi tu t'es mis en travers alors gueule pas les gens s'il te plaît Ça va pas aider hein Après c'est l'autre avec cette smart, elle bouge là, ça te libère tout le monde hein. On m'a fait des folies, elle n'en m'a fait des dingueries elle, arrête, arrête, arrête. Oh oui, elle l'a touché. Et franchement pas que des prix Nobel dans cette région surtout pff, en fait ce qui m'hallucine le plus au delà des gens pris dans ces trucs là et de leur comportement dedans et tout c'est qu'ils pensent que juste en klaxonner ça va solutionner le truc non le mec là déjà il distribuait les insultes ça me faisait pisser de rire sa meuf à côté elle était euh, mi morde de rire mi gênée après franchement elle avait raison, l'autre avec sa Mercedes elle fait n'importe quoi, elle déboîte alors que lui il peut se faufiler. Au fond là-bas il y avait la Smart, elle était paumée la pauvre, elle bloquait tout le monde, c'est abusé quoi. Plutôt que de... En fait le problème dans ces situations là, c'est qu'il y en a plein, quand c'est vert, plutôt que tu vois que c'est le bordel au milieu. Plutôt que de passer ton tour, d'attendre ce feu vert là, tu vois, et te dire oh, bah tant pis, euh, je, le, je le passe pas, mais de toute façon même si je le passe, je m'arrête 4 mètres plus loin et donc je me refous au milieu, et donc je rajoute de la merde plutôt que de se dire bah je reste là et comme ça ce qu'il y a au milieu ça va finir par dégager et après je peux passer non, ils se remettent dedans et ça refait un nœud euh, au lacet, tu vois ce que je veux dire c'est hallucinant il n'y a aucune maturité de, de, de, de gestion du problème c'est dingue et je crois que c'est ça qui m'agace le plus quand il y a du monde, il y a du monde, quand il y a des embouteillages, il y des embouteillages c'est physique, tu vois, c'est mathématique, tu peux rien y faire mais c'est le comportement de des gens dans ces situations-là. Ouais. Moi, je, je pourrais être violent en fait. Ce qui n'arrangerait rien, bien au contraire. Ouf Bien au contraire. Mais euh, ouais, je pense que ça, puis, ça sert à rien de s'énerver en fait parce que c'est sans fin. C'est des situations qui se reproduiront tout le temps. Et même comportement, les mêmes gens, les mêmes. Donc. Euh, prendre son mal en patience après c'est moi qui fais le con je devrais être parti il y a une heure ça roule un petit peu mieux je peux m'en prendre qu'à moi tous ces gens là ils quittent le taf donc pour le coup ils ont pas trop le choix tu quittes quand tu quittes moi je vais au taf et, et je pars une heure trop tard tu vois. donc je peux m'en prendre qu'à moi quoi. Ouais, je me suis fait eu. Hop hop hop le rétro, je regardais le rétro. T'as pas le sac, t'as pas intérêt à l'emmener n'importe où quoi. Donc tu vas pas chercher tes gosses au centre aéré avec. Bah dis -donc. Pas mal du tout. Il voulait aller à la tour Eiffel. C'est effectivement droit devant lui, mais il n'est pas tout proche, hein, quand même. À pied, il y en a pour euh, un bon moment, cela dit. Il n'y a personne, il fait bon. C'est le moment que j'aime pour tenter l'expérience, effectivement. Oh, papa. Il va pas doucement, lui. C'est ça qu'il faudrait pour enfouer les caisses de l'État et de la ville, c'est que. La nuit tu mets des patrouilles en civil sur le périph, oh mon gars, à moto et en voiture. Laisse tomber hein, le nombre d'infractions que tu peux relever. Moi déjà. <rire> non, en vrai je vais vite au compteur, mais en radar je sais que je suis bon. Il prévient du radar, il est gentil, mais il est après le radar. Il était là, le radar. T'inquiète pas, mon gars. <rire> on les connaît par cœur. Moi, je suis pas particulièrement loupard, en plus, mais je les connais quand même. Alors, t'inquiète pas que les plus gueudins d'entre nous, ils les connaissent aussi. Hein. Mais c'est gentil, c'est hyper sympa dans l'intention. Tunnel de la défense fermée. Bah, laisse tomber, on va sortir après. Alors, je chanterai, mes amis. On va passer par le Valois, on va aller voir Patrick et Isa. <rire> il a le pied. Il a le pied sur la portière, lui. Incroyable, il est trop détente. Pourquoi c'est pile là Il n'y a personne devant, les amis. Corps, le vélo la nuit comme ça quand tu tournes, alors rien qui réfléchit, pas de brassard, pas de lumière, rien, peut mieux faire. Sur la note de la survie, peut mieux faire. 4 dans une twingo 2 sur un scooter, ils font tous du protoxyde d'azote là, les, les ballons qui font rire à 2h du matin. Ah.